Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle poésie à présenter. Sous-titre à Mademoiselle, poète Alfred de accompagné d'une belle musique délivrance de Beccari. J'espère qu'elle vous plaira. Bonne écoute et merci de me suivre. Oui, femme! Quoi qu'on puisse dire, vous avez le fatal pouvoir de nous jeter par un sourire dans l'ivresse ou le désespoir. Oui, deux mots, le silence même, un regard distrait au manqueur, peuvent donner à qui vous aime un coup de poignard dans le cœur. Oui, votre orgueil doit être immense, car grâce à notre lâcheté, rien n'égale votre puissance, sinon votre fragilité. Mais toute puissance sur terre, meurt quand l'abus en est trop grand. Et qui sait souffrir et se taire, c'est loin de vous en pleurant. Quel que soit le mal qu'il endure, son triste rôle est le plus beau. J'aime encore mieux notre torture que votre métier de bourreau.